J'ai trop essayé de faire une intro stylée, mais c'est gênant. Je vais vous mettre dans le micro ça fera trop bien. Hello, Hello. Nous allons rester plutôt classique finalement. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo sous le jour de Noël, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Aujourd'hui on est le 3 décembre mais comme la moitié du YouTube game, je parle de Noël beaucoup trop en avance. Mais moi, j'ai une excuse, une véritable excuse, qui s'appelle les examens, qui arrivent la semaine prochaine. Et pendant deux semaines, je ne pourrai pas Faire de vidéos ni de vlogmas par contre restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a une annonce très très importante et très intéressante je sais pas pourquoi je parle comme un présentateur télé c'est juste bizarre depuis que je suis toute petite j'adore la période de noël et avec le temps c'est vraiment resté et c'est même pas grâce au foie gras parce que j'en bouge plus ni la dinde ou je ne sais quoi juste j'aime trop l'ambiance de noël donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous emmener dans une vidéo noël c'est un petit peu large donc je vais préciser ça en gros, dans cette vidéo, je vais vous parler de ma wishlist de Noël, qui est beaucoup trop courte pour en faire une vidéo entière, mais aussi de mes idées de cadeaux Noël. On va aller au marché Noël. Enfin voilà, ça va vraiment être une vidéo sur le thème de Noël. Si vous n'aimez pas Noël, j'espère que vous m'aimez au moins moi, parce que sinon ça va être un peu problématique. Donc, let's go. En vrai, là, je voulais vraiment relier genre Noël au fait de ranger, mais je me suis rendu compte que c'était juste genre normal de ranger et que c'était juste un truc de personne propre et euh, sensée donc je vais ranger et c'est pas du tout parce que mon mec va me quitter parce que j'ai foutu le bordel dans la part comme nous autres youtubeuses on adore dire je vais ordonner mon espace pour avoir ma tête claire et on se retrouve après Me voici donc dans un environnement propre et je ne serai pas célibataire la veille des fêtes, Dieu merci. En parlant de mon mec, il faut savoir que je voulais décorer l'appartement, mettre plein de petits trucs genre de Noël. Side. Mais Jules a refusé, pour la simple et bonne raison que l'année dernière j'avais forcé tout le monde à acheter un sapin et que je l'avais enlevé en mars, parce qu'on m'y avait obligé. En vrai je peux comprendre sur le principe, mais moi je voulais trop un sapin. En plus notre appart il est un peu vide. En vrai je raconte ma vie et je parle de Noël, mais j'ai cours maintenant, donc ce n'est pas le meilleur moment pour faire ma wishlist. Ensuite j'ai une soirée ce soir, donc on peut pas aller au marché de Noël, mais on va essayer d'y aller demain soir. Donc si je vous retrouve pas d'ici là, je vous dis à demain les gars c'est la Pauline du futur qui vous parle je déteste faire ça mais j'ai supprimé un gros rush où je parlais de ma première idée de ma wish list en me préparant donc hier je me suis dit que j'allais vraiment euh, tout faire pour récupérer ce rush, j'ai tout fait pour mais je n'ai pas réussi donc à la place je vous explique là je suis vraiment désolée pour la temporalité qui part en couille mais juste après on se retrouvera dans ma salle de bain pour parler de la suite de ma wish list. le premier truc que je compte demander à Noël mais c'est pas vraiment une chose que je demande parce que ça va être en partie financé par moi c'est juste que euh, je demanderai peut-être de l'argent pour financer ça, c'est un nouvel ordinateur. Alors vous me connaissez peut-être et vous savez que j'ai du mal à faire des grosses dépenses. Je dépense très peu d'argent, je vais pas faire 100 euros de shopping toutes les semaines, genre loin de là, mais pour tout ce qui est euh, bah, matériel, investissement, euh, dans le montage, euh, dans mon travail, et bah c'est le truc où j'investis et actuellement j'ai un gros problème c'est que mon ordinateur n'est pas assez puissant pour les montages que je fais. Euh, je l'avais acheté il y a deux ans en pensant que ça irait mais en vrai c'est pas possible. Euh, je perds tellement de temps, vraiment ça me fait piquer des crises de nerfs, je suis ingérable dans ces cas là. Et j'ai découvert le nouveau Mac donc qui est à 2000 euros avec la réduction étudiante, d'ailleurs quand vous êtes étudiant, vous avez des réductions, euh, donc renseignez-vous parce que c'est bénéf. Genre je gagne 200 euros, c'est énorme, 2000 euros, j'en ai conscience, mais juste, euh, bah j'ai pas forcément trop le choix, on va dire. Et euh, c'est le nouveau Mac avec les puces M1, donc le 14 pouces que j'aimerais énormément m'acheter. Euh, voilà c'est un peu un rêve de petite fille d'avoir un ordi aussi puissant et un mac mais j'en je, ai un peu marre de me ra de racheter du matériel qui soit ok moins cher mais qui me dure moins dans le temps euh, donc voilà je pense que je vais me l'acheter, je suis encore en train d'hésiter à sauter par ou quoi mais ce sera mon plus gros cadeau de Noël n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez un peu ce goal de trucs à acheter et que vous hésitez à sauter le pas parce que c'est tellement cher, c'est tellement fragile un ordinateur mais en même temps c'est l'objet que j'utilise le plus tous les jours, je passe au moins 7 heures devant mon ordi par jour au minimum donc bon, je vous propose qu'on se retrouve dans ma salle de bain Évidemment, vous vous doutez bien que si j'ai cet ordinateur, et eh bien je ne vais pas avoir grand chose d'autre mais il y a quelques articles qui me font de l'œil en ce moment, il y a les converses euh, je vous mettrai la ref et la photo ici, qui sont trop stylées, euh, c'est des converses un peu vintage et euh, j'aime beaucoup, j'ai déjà des converses blanches, j'ai déjà des converses marrons, j'ai déjà des converses noires je trouve que c'est des chaussures qui sont pas mal pour moi ça dure pas assez dans le temps pour le prix mais bon c'est le problème de manière générale là je vais faire le petit truc pour mes cheveux et ensuite je vais aller préparer le repas donc je vous emmènerai avec moi pour la suite de ma wishlist petit tips avec l'hiver et tout et même l'été en fait <rire> Je dis de la merde les cheveux je trouve sont très abîmés, enfin les miens sont très abîmés surtout qu'ils sont un peu décolorés et j'ai trouvé ce produit qui graisse un peu les cheveux mais qui euh, les rend beaucoup plus beaux c'est euh, le top, le moins cher qui euh, est sans rinçage et donc voilà je vous le conseille énormément et je pense pas que je vais lisser mes cheveux là parce que j'ai un peu la flemme donc je vais juste mettre un tout petit peu de ce produit on prépare à manger, on a que des restes vraiment, on a tout et n'importe quoi nous avons du tofu, des œufs, des lentilles, du riz et des tortillas, je vais peut-être faire des œufs brouillés où je vais mettre les lentilles, je sais pas, c'est chelou. Après, je vais faire du soja euh, à côté et on mettra tout dans les tortillas. Quelque chose que j'aimerais bien aussi avoir ou m'acheter, c'est euh, un short. Alors, c'est trop bizarre, hein, mais un short jogging. Je sais pas si vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ils sont, enfin je trouve ça trop cool, alors ouais, c'est pas forcément le truc le plus stylé pour certaines personnes, mais je trouve que c'est un bon entre deux, entre un short et un jogging, c'est le principe d'ailleurs. Pourquoi un short à Noël en plein milieu de l'hiver C'est parce que normalement on part dans un pays chaud, je vous avoue que j'en trouve un peu nulle part, parce que c'est pas du tout à la saison, et je cherche sur Vinted, mais j'en trouve pas non plus, donc si vous savez où je peux en trouver, je suis très chaude. Il y a un truc que je compte m'acheter prochainement je pense, c'est une potière qui m'en a parlé, c'est euh, les appareils photo jetables réutilisables. Je compte surtout, euh, je pense, l'acheter à ma soeur au Noël, j'espère qu'elle ne regarde pas cette vidéo. Et apparemment c'est un peu économique sur le long terme si tu as beaucoup de Kodak, donc je trouve que ça peut être cool, c'est une trentaine d'euros je crois. Il y a quelques autres petits trucs que j'aimerais bien avoir, euh, par exemple tous les trucs pratiques pour voyager, encore une fois, je pense que vous avez compris un petit peu la suite de ma vie. Normalement, c'est futurs mois. Mais ouais, c'est pas trop la question. Euh, j'ai pas forcément de trucs précis parce que j'ai déjà une batterie externe. Mais il y a plein de trucs auxquels je pense qu'on pense pas et que j'aimerais bien avoir. Si je voulais vous parler d'une marque qui m'a envoyé ses produits il y a pas longtemps. Et ça peut trop être une bonne idée de cadeau en parlant de livres. C'est la marque Cube. J'espère que je ne le dis pas mal. En fait, c'est une box mensuelle de livres que tu reçois. Et tu peux, si je me trompe pas, choisir une box un peu plus euh, fournie, genre à acheter une fois. Je trouve ça très cool. C'est vrai que c'est beaucoup plus cher que acheter un livre normal. Je vais être totalement transparente avec vous. Mais ce qui est euh, génial, c'est qu'en fait, c'est un libraire qui choisit, en fonction de tes choix, un livre à t'offrir. Et euh, voilà, la marque m'a proposé de tester. J'ai été vraiment logée à la même enseigne que tout le monde. Puisque le libraire ne savait pas que c'était un partenariat ou quoi. Et euh, ils m'ont envoyé un roman policier. Je ne sais pas où il est puisqu'on a rangé hier. et Je ne sais pas où je l'ai foutu. Je vais le lire après mes partiels. Mais si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un qui aime bien lire. Soit en lui commandant une seule des box. Soit en lui commandant la box mensuelle. Ça peut être très très cool. Donc voilà c'était juste une petite idée. Encore une fois je ne gagne rien sur ça. Mais c'est assez nice. Et donc pendant que ça a cuit, je me suis dit que c'était le bon moment, puisqu'on est dans un mode cuisine, pour vous parler de produits que j'ai reçus, qui je pense peuvent être une très bonne idée de cadeau de Noël. Alors pour la petite anecdote, l'année dernière, Jules était en coloc avec Céleste, donc vous avez beaucoup vu. Et la maman de Céleste travaille dans un magasin qui produit ses huiles d'olive et ses olives dans le sud de la France et elle savait que je faisais des vidéos sur Youtube et donc Céleste m'a dit bah, est-ce que tu veux qu'ils t'envoient des produits et que tu en parles à tes abonnés Et c'est vrai qu'on en a discuté un peu on s'est dit bah des étudiants ils vont pas acheter des huiles d'olive comme ça de bonne qualité, enfin de manière générale parce que même si c'est très bon je les ai toutes testées, je les ai testées l'année dernière, c'est incroyablement bon tu sens la qualité, bref, ce n'est pas la question. Mais c'est normal que tu n'aies pas forcément le budget. C'est pour ça que je lui ai dit, moi je pense que c'est euh, pertinent comme cadeau de Noël. c'est un peu original, mais euh, si vous avez envie de faire plaisir à vos euh, grands-parents, à vos parents, et que vous n'avez pas forcément d'idées, parce que moi je sais que je n'ai jamais d'idées, surtout pour mon père, pour ma mère aussi d'ailleurs, et ben, bah, vous pouvez commander sur ce site. Euh, c'est vraiment euh, produit en France, enfin, pour moi c'est hyper important euh, ce genre de choses. Vous le savez dans tous les cas. En plus les packagings sont vraiment très jolis et ils m'ont offert 15%. Je sais qu'il y a souvent des codes promo pour la plupart des youtubeurs mais 15% pour des choses qui sont créées en France, dans une boutique en France et tout. C'est énorme je trouve. Donc n'hésitez pas à commander, n'hésitez pas à me dire si vous hésitez à me contacter en MP et tout pour que je vous donne mon avis parce qu'il y a diverses huiles. Par exemple il y a l'huile de truffe, ça peut être un trop trop bon cadeau, je vous le conseille. Puisque moi j'adore l'huile de truc. Mais donc voilà je vous mettrai euh, tous les liens en barre d'infos. Si vous avez envie de tester. Si vous avez envie d'offrir ça euh, à vos familles. Il y a aussi des petites tapenades et tout. Mmh, c'est vrai que c'est particulier. Je vous avoue que c'est un peu spécial tout ce que j'ai fait. Donc là j'ai mis les œufs, Les lentilles et du fromage. Ici riz, crème, huile d'olive. Euh, un petit peu d'huile d'olive au piment d'Espelette. Pour rajouter un petit peu de goût. Paprika fumée. Soja. Et voilà. Je pense que Julie va préférer ça à ça. Non, vrai, ça. De on n'a pas pu aller au marché de Noël et que c'est bientôt fermé. Enfin, ça n'a pas de rapport, ça n'a pas de corrélation, mais on va euh, voir euh, Rémi et Marie. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous donner... Euh, quelques petites idées de cadeaux Noël à faire à ses potes. Et euh, le truc qui peut être cool, parce que parfois on n'a pas le budget de faire un Secret de Santa, c'est-à-dire que chaque personne pioche le nom d'une autre personne, je pense que vous connaissez, et euh, vous fixez un peu un budget, comme ça, ça permet de ne pas dépenser trop d'argent. Après, il faut éviter de faire ça avec tous ces groupes de potes, parce que sinon, on finit ruiné comme Jules. Là, si vous avez un budget un peu plus élevé, il y a toujours l'idée des vinyles, c'est très cool. Euh, faut que la personne ait un lecteur vinyle évidemment, mais euh, si vous êtes plusieurs par exemple à lui offrir un cadeau, vous pouvez euh, lui acheter le lecteur vinyle ainsi que le vinyle. Par contre testez-les parce qu'il euh, y en a plein de mauvaises qualités. Vous pouvez aussi en chercher sur le bon coin, je pense que ça vaut plus le coup parce que c'est des vieux vinyles donc ils sont de meilleure qualité. Hello les gars, alors on est dimanche, euh, aujourd'hui j'ai encore une fois travaillé toute la journée, c'est pas trop le mood de Noël malheureusement, mais euh, ce soir, normalement on va au marché Noël, ça me saoule trop parce qu'il s'est mis à pleuvoir, évidemment, juste avant qu'on y aille, mais on va essayer de faire des photos, il euh, faut savoir que Jules fait pas mal de photos, il a un nouvel objectif en plus, et peut-être qu'on ira au restaurant... Je sais pas, on verra En tout cas je vais essayer de vous emmener avec des plans Bon sinon je vais mettre mon appareil photo à charger Et puis on se retrouve pour le marché de Noël mmh. Hello les gars, alors la vidéo est terminée N'hésitez pas en tout cas à la liker Et à vous abonner si vous avez kiffé J'ai passé tellement de temps sur montage parce que Mon ordinateur ne faisait que bugger Mais je vous avais parlé d'une petite nouvelle J'ai décidé de faire Avant Noël des vlogmas Pas de les commencer aussitôt que les autres youtubeuses Parce que comme je le disais, je suis en examen, mais dès que mes exams sont finis, on va dire les 5 jours avant Noël, euh, je vais faire quelques vidéos, je suis déjà en train d'y réfléchir. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaira et que vous serez là au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte à ça et à ma chaîne. Je fais des bisous et bye